Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles. Vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les, les sites, non pas les sites, les euh, comptes Instagram, donc insta Zoé Lafont, euh, Ops, euh, Astro, Assoff, euh, euh, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir euh, évidemment des consultations euh, personnelles avec Zoé ou avec moi. Bélier et ascendant Bélier aussi, hein. voici votre horoscope pour ce mois d'août et on commence évidemment avec le soleil, l'astre du jour qui va briller en lion, c'est son domaine, c'est son signe, c'est là où il est le plus fort et bon bien évidemment ça correspond à l'été, à la chaleur de l'été, chaud de couleurs qu'on a toujours en été donc euh, je veux dire vous allez être dans une ambiance très chaleureuse hein, même si la météo n'est pas au, au rendez vous hein, ça peut arriver mais euh, bon l'ambiance sera chaleureuse vous vous sentirez bien dans votre peau c'est votre secteur 5 c'est celui qui est valorisant flatteur donc vous chercherez d'une manière ou d'une autre à plaire à séduire à vous faire apprécier des autres vous serez absolument charmant euh, bon même si euh, vous avez votre caractère hein, on vous connaît les béliers vous vous emportez facilement surtout que mars est dans votre signe on verra ça tout à l'heure après le 22 août nous allons rentrer euh, dans le signe de la vierge et alors vous ça va vous c'est pas que ça vous, va vous mettre un coup d'arrêt mais bon vous allez vous dire oh c'est la rentrée euh, vous allez commencer à penser à tout ce que vous avez à faire tout ce que vous avez à, à mettre en ordre parce que la vierge est un signe d'ordre et d'organisation donc euh, d'une manière ou d'une autre il faudra vous organiser il faudra peut-être aussi parce que c'est le signe euh, de la forme, euh, de la santé au quotidien, hein, ça ne parle pas de maladie, hein, ça parle de forme de santé euh, qu'il faut euh, peut-être vérifier, euh, faire des examens, euh, que vous faites tous les ans par exemple, enfin bref une petite visite chez le médecin n'est pas à exclure hein, en période vierge, mais bon c'est surtout la période de la reprise euh, du travail, euh, de la rentrée scolaire aussi, donc il faut vous occupez euh, euh, des fournitures, de, de, bon, de tout ce qui concerne la rentrée des enfants, et Dieu sait que ça peut être casse-pied parce que vous êtes toujours pressé et il y a beaucoup de monde dans les magasins. En ce qui concerne vos contacts, vos échanges, euh, vos déplacements aussi, puisque tout ça est, est géré par Mercure et que bon euh, le mois d'août est quand même une grande période de déplacement hein, tout le monde se déplace et donc euh, mercure euh, va être en Lion, donc ça tombe bien elle va être plus ou moins conjointe euh, au soleil donc euh, non seulement vous serez bien dans votre peau vous allez euh, euh, être euh, au, au top de votre séduction hein, pour certains mais en même temps donc vous allez euh, peut-être bouger faire des sauts de puce Allez voir les uns et les autres, parce que Mercure se représente aussi, euh, vos frères et sœurs, la, la proche parenté, donc peut-être vous allez, hein, comme, bon, on, a priori, on ne part pas à l'étranger, je dis bien a priori, hein, il y en a peut-être qui vont partir. Euh, euh, en tout cas dans les en europe mais bon pour la plupart euh, si vous prenez des vacances ce sera pour aller rendre visite au cousin tel l'oncle machin et euh, donc ce sera euh, vous serez euh, entouré par vos proches je pense pas que vous allez aller découvrir de nouveaux endroits au contraire vous serez plutôt dans quelque chose de, de familier mais bon ça vous déplaira pas évidemment ce sera peut-être pas aussi passionnant que si vous partiez découvrir la patagonie mais bon <rire> vous serez malgré tout dans des endroits où vous vous sentirez bien et je prie pour que la météo soit de la partie et qu'on ait un un beau mois d'août, euh, bon, je vous précise que cette vidéo est tournée au mois de juin, donc en ce qui concerne la météo, je peux pas trop savoir euh, ce que ça va donner. Mais en tout cas, avec ce Mercure en Lion, vous pourrez aussi euh, briller par votre humour, votre culture. Il euh, euh, y aura des moments où euh, vous monopoliserez euh, un peu les conversations, mais bon, ce sera pas désagréable pour les autres. Hein. Et j'oubliais, si vous travaillez avec ce mercure en lion, eh ben franchement vous brillerez dans ce que vous ferez et vous serez plutôt content de vous. Hein On va parler de Vénus maintenant et de vos amours. Enfin, après euh, plusieurs mois, hein, depuis le mois d'avril. Euh, être euh, avoir stationné en Gémeaux. Bon, cela dit, c'était pas euh, du tout euh, mauvais pour les Béliers. Hein, euh, franchement, euh, c'était même plutôt agréable. Bon, toujours est-il que là, à partir du 7 août, votre Vénus, chérie, euh, va se retrouver en Cancer. Alors, elle n'est pas trop mal euh, située en Cancer. Hein, elle est sous le euh, sous le règne de la lune qui est la planète maîtresse du cancer donc euh, elle a un côté quand même assez euh, elle est branchée hein, on va dire euh, vous serez branché sur les autres euh, c'est ça ce qui vous fera plaisir c'est de sentir que vous êtes en en, en synchronicité hein, avec eux alors évidemment par rapport euh, à vous bélier quand elle est en cancer, elle est en carré. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est négatif. Simplement, ben vous faites des efforts pour être en phase avec vos proches, avec ceux que vous aimez ou même avec votre partenaire. Cela dit, certains d'entre vous, euh, étant donné que le cancer va représenter le passé, l'enfance, etc., euh, pourraient se mettre à penser, à rêver, à imaginer. Euh, euh, le retour de quelqu'un qu'ils ont aimé ou alors ça peut arriver dans la réalité parce que vous serez dans un endroit de vacances où vous allez tous les ans par exemple et vous allez retrouver évidemment des personnes que vous voyez tous les ans euh, mais bon ça peut aussi évidemment être le hasard ou alors encore plus euh, simplement ça peut être des fantaisies hein, de votre imagination euh, si vous êtes euh, célibataire euh, bon euh, peut-être que euh, vous allez pouvoir croiser quelqu'un euh, qui serait euh, plus jeune que vous par exemple on termine avec mars hein, qui occupe euh, votre signe et qui Ma foi fait euh, plusieurs aspects qui peuvent euh, déranger certains d'entre vous, et je parle surtout de la fin du deuxième décan et du troisième. Hein, le premier décan, il est euh, complètement à part, et le début du deuxième aussi. Euh, euh, le mois commence, donc Mars étant dans votre signe, vous êtes quand même assez, euh, comment dire, vous avez tendance à vous emporter, à être facilement en colère, et c'est ce qui va se passer au début du mois, hein, pour ceux qui sont nés vers les 8 9 10 avril hein, ça va je crois que vous n'allez pas être tous euh, sous l'emprise de cette dissonance entre mars et jupiter euh, qui vous donnera une sensation d'injustice vous voyez que euh, il faut que vous défendiez absolument euh, euh, quelqu'un ou alors que vous défendiez votre place euh, votre job euh, qui peut être euh, menacé, hein, euh, vous êtes nombreux à, à être dans, dans ce cas-là. Euh, et euh, bon, il faut dire qu'avec Mars dans votre signe, alors vraiment, vous y mettrez toute votre énergie et plus vous pourrez, vous aurez le sentiment de vous battre pour une juste cause et plus ça vous euh, boostera, ça vous donnera vraiment euh, hein, de, de l'énergie, mais, mais une énergie euh, quand même euh, assez forte. Puis après, après le 13, malheureusement Mars va être en dissonance avec Saturne, alors là c'est le contraire, au lieu de vous doper, vous allez vous dire mais je vais, je vais jamais y arriver, vous allez vous projeter dans des scénarios où, où c'est l'échec, ou bref... Vous, vous sentez impuissant, parce qu'il va y avoir Pluton aussi dans l'affaire. Euh, bon, dites-vous que euh, c'est un mauvais moment à passer, euh, et, et surtout n'essayez pas de lutter euh, si vous sentez que vous avez affaire à, à plus fort que vous. Hein. Au contraire, euh, euh, il faut plutôt accompagner euh, le mouvement. Bon, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que ces planètes sont rétrogrades. Donc, ce que je vous dis, ça n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais simplement à adapter à votre situation, et vous pouvez aussi vous dire que ça va être uniquement, que ça peut se passer uniquement dans votre tête. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astro sur le site du Figaro TV Magazine.